Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer notre chapitre sur les états de la matière et dans cette séquence, il y a les trois états de la matière qui sont cachés. Est-ce que vous les avez trouvés N'hésitez pas à remettre cette séquence d'introduction une nouvelle fois pour voir les trois états de la matière qui sont cachés et on verra la réponse à la fin de la vidéo. Quelques généralités pour commencer. Tout d'abord, comme on l'a déjà dit, la matière est faite de molécules. Il faut savoir que les molécules ne se déforment pas. Ce, leur masse, leur volume ne change jamais. On va voir après que ce sont les liens entre les molécules qui changent. Du coup, la masse d'une substance, n'importe laquelle, va être égale à la somme des masses de toutes les molécules qui la constituent. Mais pour un gramme d'une substance, d'une matière, il y a des milliers de milliards de milliards de molécules. Rappelez-vous, les atomes qui composent les molécules sont extrêmement petits. On va maintenant voir qu'il y a trois états de la matière l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et pour aujourd'hui, on va s'intéresser seulement à l'état solide. Donc les solides, en règle générale, ont comme propriété le fait qu'ils ne sont pas compressibles. En appuyant dessus, on ne peut pas faire diminuer leur volume. Les molécules qui les constituent ensemble sont fortement liées et très rapprochées entre elles. Et c'est parce qu'elles sont fortement liées que les solides nous apparaissent durs dans le langage de tous les jours. Du coup, les molécules qui composent les solides ne peuvent ni se rapprocher, ni s'éloigner, ni se déplacer les unes par rapport aux autres. Elles restent à peu près à la même position. On verra dans un prochain chapitre qu'elles bougent sur place. Elles vibrent dans leur position, mais elles ne peuvent pas s'éloigner les unes des autres. Donc maintenant, comment on pourrait représenter un solide Schématisons un solide, n'importe lequel, dans ce carré, dans ce rectangle. On pourrait utiliser par exemple des ronds, et chaque rond représente une molécule. Et les traits, les traits solides, les traits pleins, représentent les liaisons entre les molécules. Ces liaisons sont donc considérées comme fortes. Si on met une légende, évidemment, on va donc dire que les ronds, ce sont les molécules, et les traits, ce sont des liens forts. Imaginez bien sûr que pour un liquide ou pour un gaz, les liens entre les molécules sont différents que pour les solides. Si on utilise une représentation en trois dimensions, par exemple pour une molécule d'eau à l'état solide, la molécule d'eau à l'état solide, donc on voit que les molécules vibrent sur place, sont fortement liées, mais ne peuvent pas s'éloigner les unes des autres. Maintenant j'aimerais votre avis. Prenons des glaçons dans le réfrigérateur, plaçons-les dans un récipient, et on va faire chauffer. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour le prochain cours, il faut que vous veniez avec votre réponse. Alors, vous aviez trouvé trois états de la matière. Il fallait donc trouver les glaçons qui sont là, l'eau solide, de l'eau liquide qui est ici, et un peu plus dur à voir, je ne sais pas si on pourra le voir avec la caméra, de la vapeur d'eau qui s'échappait de la bouillard, donc de l'eau à l'état gazeuse. En tout cas, n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.